Annonce du Premier ministre Jean Castex de la mise en place d'une prime euh, désocialisée et défiscalisée d'une centaine d'euros euh, vu l'augmentation des, euh, des carburants. Cette prime sera versée a priori euh, d'ici la, la fin de l'année 2021 à 38 millions de personnes qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Donc ça veut dire que... D'une part, le gouvernement reconnaît que quand on gagne moins de 2000 euros net par mois, eh ben, c'est difficile pour, pour vivre ou pour survivre. Nous, à la CGT, on, a, on le sait depuis déjà euh, très longtemps. Cette prime de 100 euros, il faut la relativiser parce que globalement, ça représente environ 8,30 euros par mois sur l'année 2021, donc c'est largement insuffisant à la fois pour faire son plein d'essence, mais globalement pour vivre, vivre décemment tel que nous on le conçoit. Donc pour la CGT, euh, il faut d'urgence euh, l'ouverture de négociations salariales à la fois dans les entreprises mais aussi dans les branches. Il faut que le capital, il faut que le MEDEF sorte la, la, le, le porte-monnaie, règle ce qu'il y a à régler et donc euh, tout de suite qu'il y ait des augmentations générales de salaire, qu'il y ait une augmentation aussi du SMIC. Par exemple, nous on propose que le SMIC soit revalorisé à 2000 euros. Voilà, ça serait un geste significatif. Il faut que le, le, le point d'indice des fonctionnaires soit également augmenté parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il ne l'a pas été. Il faut que les salaires dans le privé soient également augmentés parce qu'ils sont en berne, ils, ils stagnent depuis maintenant très longtemps. Donc voilà, il faut en tout cas, euh, pour la CGT, euh, immédiatement augmenter les salaires et pas verser des mini-mesurettes telles que des primes de 100 euros. Voilà.